Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques Très mal placé, je vais vous montrer ça euh, Je ne vais pas trop le toucher parce que j'ai pas encore mis la tenue J'ai que les jambes Mais je vais vous montrer l'emplacement Vous voyez la petite plaque juste là ben Là il y a un nid de frelons. Je commence un peu à le voir en dessous A mon avis il y a plusieurs ouvrières Donc je mets la tenue Et je traite ça Allez, c'est parti pour le combat Allez. Bon. Vous voyez, c'est une plaque d'eau, service d'eau Donc ça veut dire qu'il y a le compteur d'eau On va ouais. lever La reine qui vient de sortir donc là on va mettre la poudre remettre le nid en place et traiter Vous voyez comment ils sont un peu en panique mmh. si on entend un peu vous allez voir qu'ils vont revenir au nid voilà. vous les avez vu ils reviennent au nid Bon, les dédés vous avez vu le nid est traité ça reste très dangereux sous une plaque n'importe qui un enfant aurait pu marcher dessus se faire piquer donc maintenant il faut laisser agir je vais baliser un petit peu et voilà allez à très bientôt les dédés <musique>